Dans cette vidéo, je vais vous parler des principes de base de la théorie de la réponse aux items. Donc pourquoi est-ce qu'on fait de la thé théorie de la réponse aux items C'est quand on veut avoir une forme d'apprentissage adaptatif, quand on veut une séquence d'exercices qui s'adapte euh, automatiquement au niveau de l'apprenant. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça et surtout comment on le fait. Donc l'idée ici c'est un item, qu'est-ce que c'est quand on parle de la théorie de la réponse aux items C'est typiquement un QCM. Là, vous avez un QCM avec plusieurs choix, il y en a un ou deux qui sont bons et les autres sont faux. Ça, c'est un item. Et donc, QCM, questionnaire à choix multiples, à choix unique, questionnaire à réponse ouverte courte, où là où il faut trouver, par exemple, comment on dit « vache » en espagnol, il faut écrire « baca ». Donc, tout ça, ce sont des items qui peuvent entrer en fait, dans la théorie et, faire, et qui peuvent être adaptés en fait, grâce à ces techniques. Donc l'idée, là, c'est que, par exemple, on va avoir des arbres d'adaptation où si on a une réponse juste à une question, on va sur une question euh, plus difficile. Et si on a une réponse fausse à une première question, on va sur des questions plus faciles, donc niveau de difficulté décroissant, et ainsi de suite. Donc ça, ça permet d'avoir des exercices qui sont toujours plus adaptés au niveau de l'apprenant, qu'on qu se situe dans une logique d'apprentissage ou de test diagnostique des capacités de quelqu'un. Et donc, il euh, y a plusieurs options. Euh, au début, le niveau de difficulté des exercices peut être estimé par un humain expert qui connaît son sujet, qui va dire « Ah, ça c'est un exercice facile, ça c'est un niveau difficile. » Mais en fin de compte, euh, quand on a assez de données, de réponses sur un exercice donné, qu'on voit « Ah, il y a 20% de personnes qui trouvent la bonne réponse contre 80%, eh ben, on peut essayer d'utiliser, euh, si sur l'exercice 1, il y a 20% de bonnes réponses sur l'exercice 2, 80%, vous voyez bien que en fait c'est des informations qu'on peut euh, mobiliser pour réévaluer le niveau de difficulté de l'exercice indépendamment de ce qu'a dit l'expert au début. Et donc, ça, c'est la théorie de la réponse aux items qui permet en fait de faire ce travail. Et donc, c'est une approche complètement, la TRI ou IRT en anglais, complètement montante hein, dans l'industrie hein, du headtech. Du Lingo English Test le mobilise. Euh, des plateformes comme Concerto sont des plateformes gratuites fondées sur la, la théorie de la réponse aux items. Donc, Cambridge avait, avait mis ça en place dans les années 2010. La plateforme Pix, qui est assez connue en France pour la certification numérique, a aussi la possibilité de mettre en place de la TRI. Donc, euh, et écrit plus, regardez ces projets. Hein. Tous ces projets utilisent la TRI. Là, c'est pour du français langue étrangère, euh, pour adapter des exercices de français en fonction du niveau de l'apprenant. Donc, c'est quelque chose de très classique. On peut même aller sur tout ce qui est Lalilo, Caligo, qui a des entreprises de, qui font de la lecture pour les enfants, et les exercices de lecture vont être adaptés en temps, en temps réel grâce à la théorie de la réponse à l'item au niveau des apprenants. Et donc, en fait, ça, ça, ça prend ses racines dans la psychométrie des années 1950 avec le modèle de Rache. On va estimer le paramètre de difficulté pour un exercice en même temps qu'on va estimer le niveau de l'apprenant. Et donc là, je mets les petites équations. Et en fait, on, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'en fonction du niveau de difficulté estimé de l'exercice et du niveau estimé de l'apprenant, on va calculer la probabilité P que la personne réussisse ou non l'exercice. 1 ou 0 1 s'y si réussit, 0 s'y si rate. Et donc, au fur et à mesure, en fait, il y a eu des, des, des améliorations pour créer la théorie de la réponse système items, où, par exemple, on va introduire euh, des paramètres comme le paramètre de discrimination. Ici, dans cette équation, cette formulation de la probabilité de réussir, P de, de, de succès, quoi, euh, et bien, en fait... Euh, Est-ce que c'est un exercice qui permet de bien distinguer les, bons appren... enfin, les personnes qui sont fortes des personnes qui sont moins fortes Ça, c'est un paramètre aussi qu'on va prendre en compte dans la théorie. Et donc, ainsi de suite, on peut euh, améliorer le modèle de Rache pour créer la théorie de la réponse aux items. Et donc, en fait, il y a une... ça ressemble à euh, l'équation qui est derrière, la courbe qui est derrière, c'est la fonction logistique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici Je vais m'expliquer. Donc, donc, on a P, ici, c'est la, la probabilité de répondre correctement. Et donc, dans une fonction de logistique, il y a une variable latente qui va euh, être le, le niveau euh, de l'apprenant. Et là, vous, vous avez le, euh, la probabilité de bien réussir l'exercice. Donc, si vous comprenez cette courbe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus on va par là, donc plus l'apprenant est fort, plus la probabilité qu'il réussisse correctement l'exercice augmente. C'est juste ça, cette courbe. Donc, ce qu'on appelle en dans anglais, Item Response Function. C'est juste ça. Est-ce que, alors ensuite, la forme de cette courbe est intéressante et donc là, quand on arrive ici, on a une quasi-certitude de réussir l'exercice, et quand on arrive vers zéro, on a une quasi-certitude de rater euh, à l'exercice. Et donc là, si on se place sur la droite, c'est quelqu'un qui est très bon, sur cette compétence en tout cas, et à gauche, c'est quelqu'un qui est très mauvais. Donc vous voyez la logique de cette courbe, elle est d'une simplicité biblique. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que le niveau de l'apprenant, en fait, il est recalculé en continu après chaque réponse ou chaque groupe de réponses. Ça, c'est ce qu'on appelle les approches batch pour faire un peu d'économie de calcul et pas avoir à refaire un calcul toutes les 10, minutes, 10 secondes. Et en fait, en revanche, en général, qu'est-ce qu'on fait C'est que euh, on recalibre le niveau de difficulté de l'exercice beaucoup plus rarement après de très nombreuses réponses. Typiquement, euh, les entreprises avec, ou les organisations avec qui j'ai collaboré, c'est plutôt de l'ordre d'une fois par an. Pourquoi Parce qu'en en fin de compte, un peu la, la, la, ce niveau de difficulté, c'est la règle qui nous permet de situer un peu les apprenants. Et si les repères qu'on utilise pour évaluer les apprenants bougent en permanence, on a du mal à comparer les personnes entre eux. Et donc entre elles. Et donc, ça, c'est important de garder une forme de stabilité. Et donc, en conclusion, euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait en termes d'apprentissage adaptatif Comment on utilise ces équations euh, de sorte à... Euh, à rendre l'expérience d'apprentissage plus intéressante. Ce qu'on fait souvent, l'industrie, c'est un des classiques, c'est de dire on va choisir les exercices pour que la probabilité estimée de succès de l'exercice soit de 60 Alors, pourquoi 60 parce que c'est un compromis entre le fait qu'on veut avoir le maximum d'informations sur l'apprenant. En fait, si on se situe à 50 de réussite, si on prend l'exercice pour que une chance sur deux, l'apprenant, il ait de réussir, c'est la manière d'aller le plus vite possible. C'est-à-dire, en moins de, moins de questions possibles, on estime le plus rapidement possible son niveau. En 5-6 questions, on a son niveau. Si on va avec du 50%, j'exagère, mais c'est la logique. Donc, l'optimum, en fait, l'optimum pour avoir la formation sur l'apprenant, c'est de, de mettre à 50% la probabilité de réussite. Pourquoi est-ce qu'on met 60% Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut quand même que les gens réussissent plus souvent qu'ils ne ratent pour qu'ils restent engagés dans la tâche. Donc, 60%, c'est un compromis entre l'intérêt sur le plan mathématique qu'on a à à Diminuer le nombre de questions pour connaître le niveau de quelqu'un et le fait de maintenir la personne engagée en ne la mettant pas trop souvent en difficulté. Donc, ce compromis a fait que, en général, hein, sans, sans que ce soit une règle d'airain, euh, on fixe à 60% le taux de réussite. Et donc, on va utiliser cette, ce seuil de 60% comme mécanisme, comme règle pour pouvoir choisir les exercices pour un apprenant donné. Et donc, c'est aussi simple que ça.